Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays relancent leur développement économique en s'appuyant sur le libre-échange. Pour faciliter le commerce international, ces pays signent un accord qui réduit les tarifs douaniers sur les produits qu'ils échangent. Ces réductions des barrières tarifaires incitent des producteurs à trouver des partenaires commerciaux à l'étranger, ce qui renforce les relations économiques entre les pays qui adhèrent au libre-échange. À partir des années 80, les pays du monde entier multiplient les ententes de libre-échange, ce qui accélère la mondialisation de l'économie. Ce phénomène se caractérise par une intensification des échanges commerciaux entre les pays ainsi qu'une plus grande circulation des capitaux et des marchandises au-delà de leurs frontières. En plus de créer un vaste marché à l'échelle planétaire, la mondialisation de l'économie accentue la compétition entre les entreprises de ces différents pays. Depuis les dernières décennies, ce contexte économique façonne l'économie québécoise qui dépend des ententes de libre-échange signées par le Canada. En 1989, un accord commercial Canada-États-Unis entre en vigueur après plusieurs années de négociations. En réduisant les tarifs douaniers dans plusieurs secteurs, cette entente facilite l'exportation des marchandises produites au Québec vers les États-Unis. En 1994, c'est l'Accord de libre-échange nord-américain qui entre en vigueur. Communément appelé ALENA, cette entente crée une vaste zone de libre-échange qui regroupe le Canada, les États-Unis et le Mexique. L'ALENA poursuit la réduction des tarifs douaniers, ce qui permet aux trois pays de tripler leurs échanges commerciaux dans les décennies qui suivent. L'ALENA incite aussi les entreprises canadiennes, américaines et mexicaines à investir à l'extérieur de leur pays d'origine. Par exemple, les investissements annuels des compagnies américaines au Canada passent d'environ 5 milliards à 20 milliards de dollars après l'adoption de l'ALENA. Avec l'ALENA, les entreprises installées au Québec exportent davantage de biens et de services vers le marché américain. Ces échanges commerciaux permettent à la province de doubler la valeur de ses exportations internationales entre 1980 et 2000. À la fin des années 90, les principaux secteurs d'exportation du Québec sont ceux de l'aéronautique, de l'automobile, de l'aluminium, des communications ainsi que du papier journal. Les entreprises québécoises investissent également de plus en plus de capitaux à l'étranger. Par exemple, le fabricant de trains et d'avions bombardiers acquiert une compagnie ferroviaire au Mexique dans les années 90 avant d'y construire une usine aéronautique au cours des années 2000. Dans le contexte de la mondialisation, les entreprises implantées au Québec entrent de plus en plus en concurrence avec les compagnies du monde entier. Plusieurs usines ferment ainsi leurs portes et mettent à pied leurs employés puisqu'elles ne peuvent plus rester compétitives. À Montréal, le Canadien Pacifique ferme définitivement les Shoppingus, des ateliers de construction de locomotives en décroissance depuis les années 1970. La compagnie Dominion Textile ferme ses usines de textile dans plusieurs régions du Québec, ce qui engendre la mise à pied de nombreux travailleurs. Dans certains cas, les entreprises québécoises relocalisent leurs activités ailleurs dans le monde pour profiter d'une main-d'œuvre moins dispendieuse ou d'un accès direct aux matières premières. Au moment où l'industrie manufacturière décline, l'expansion du secteur tertiaire se poursuit. La production des services remplace ainsi progressivement la production des biens. Alors qu'environ 65 des Québécois travaillent dans le secteur tertiaire au début des années 80, plus de 75 d'entre eux fournissent des services au tournant des années 2000. Dans l'ensemble, l'ALENA permet à certaines entreprises québécoises de s'adapter à la mondialisation de l'économie en tirant profit du vaste marché nord-américain. D'autres entreprises s'adaptent plus difficilement aux défis posés par la mondialisation. En effet, la fermeture d'usines et les mises à pied dans le secteur industriel continuent de marquer l'économie du Québec au-delà du 20e siècle.